the news. Bonjour, bonjour. Bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Bonjour, je vais bien. Et je salue la royauté qui se trouve en vous. Et euh, je salue aussi vos actes. Beaucoup d'entre vous, vous apprenez à vous connaître. Donc, je suis hâte de télécharger le message qu'il va vous donner aujourd'hui. Parce que quand il, mettait le, quand il commençait le direct, j'avais quelque chose qu'il voulait dire. Mais ils es en train de me dans une autre direction. Bon, ah. je vois beaucoup de choisis qui sont en train de se réveiller. C'est-à-dire, vous ne compreniez pas ce qui vous arrivait jusqu'à, jusqu'à ce que vous tombiez sur mes vidéos. Et euh, ça commence à avoir du sens je vous dis encore je ne suis pas j'ai arrêté de courir après tout le monde il y a très très très peu de personnes des élus que tout le monde les gens n'aiment pas entendre ça ah tu vois qu'on s'est dit que je suis pas élu non il n'a pas moi dit ça et ça m'a dit que il y a des élus il n'a pas dit que tu n'es pas élu voilà il y a des choisis et c'est le manque de connaissance de qui tu es qui t'affaiblissait La nouvelle race de personnes qui est en train de se lever, ce sont des personnes qui ont des pouvoirs, ce sont des personnes qui ont des pouvoirs, même plus que les charlatans. Sont les personnes qui se sont enseignées elles-mêmes. ouais beaucoup d'entre vous, je vous ai visité, beaucoup m'avez vu. Depuis une semaine, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils m'ont vu. C'est normal, je voyage beaucoup. De jour comme de nuit. Ok. On doit vous dire cette chose-ci. La vraie force spirituelle ce n'est pas ce qu'on tue pas t'a appris c'est parce que tu es parti on a montré utilise ça comme ça euh, pense ça tu fais comme ça sur tiktok j'ai mis une vidéo hier où je vous ai dit d'arrêter de partir chez 50 marabouts je fais que dire. que je fais je sais pas pourquoi mais je fais que 10 ça. c'est juste j'y reste tu mets ton numéro ici là les béninois vont te contacter, ce n'est pas moi tous les numéros sont sur cette page chaque jour quand ils viennent dans le direct je vous dis maintenant si vous ne voulez pas pa il y a les numéros en haut relevez le numéro, écrivez Et je précise que ce n'est pas moi qui consulte tout le monde il y a des gens qui arrivent, vous payez les consultations il y a les consultations VIP qui coûtent deux fois le prix là vous êtes sûr à 90% que vous allez me parler parce que l'autre dit, pour ça, là, ton énergie peut ne pas être bonne. On ne se parle pas. Il y en a parmi, parmi vous avec le mauvais cœur. Que quand vous me contactez, vous voulez venir mettre vos mauvais esprits sur moi, ça ne marche pas. Je vous ai dit hier que je serai à Yaoundé pour deux jours. C'est-à-dire aujourd'hui et demain. Si vous avez vu la publication, c'est bien. Si vous avez appelé pour réserver votre place, c'est bien. Un choisi, c'est quelqu'un qui n'oublie pas. Un choisi, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas forcer pour qu'il fasse des choses spirituelles. C'est de vous forcer que prenez la consultation, prenez ceci. Non, pardon, ne prenez pas. Vous avez suivi, ne prenez pas. Parfois, vous aimez quand vous forcez pour les choses. Tu es au lit à 7 heures, tu dors. Tu dors quoi Tu rates les heures et choisis. Ce que tu parles, tu hein Ah, Je suis choisi. Je suis choisi. Je vous, je vous, je, je, je, je ris. m'amuser bonjour. bonjour très bien merci vous êtes là vous voulez toujours un va dit ça on a toujours vous poussé pour que vous fassiez quelque chose Les choses-là viennent de l'intérieur. Donc, c'est comme si tu te lèves le matin, tu es comme si on t'a télécommandé. Que va à tel endroit, tu pars. Va laver la femme si tu pars. Achète ça. Tu achètes. J'ai consulté un monsieur hier. Non, je parle avant de la dame. Après, je lui dis le monsieur. La dame, elle arrive. Oh, j'ai quelque chose ici-là qui marche. Ça fait comme ça, ça tourne, ça part du côté-ci. Oh, j'ai ceci. Oh, elle avait au moins ce 25 problèmes et demi Elle la regarde On m'a amené chez telle personne On m'a amené encore là-bas Après je suis voyage, je suis au village On m'a amené encore chez un autre homme Après on m'a encore amené là-bas Je la regarde Je n'ai pas dit chez tous ces gens-là Ça a donné quoi? Euh, ça n'a rien donné donc Voilà quand tu cours, tu viens encore chez moi pour faire côté. Tu me, tu me mets dans la liste, non? Non, mais tu sais, regarde, et le truc, c'est qu'il s'est de marcher. Et, et ça, alors, hein, vos, vos charlatans vous ont des habituels. En fait, ils vous consultent pour répondre à vos désirs. Ils ne vous consultent pas pour dire la vérité. Ils vous consultent pour vous donner pour répondre à vos désirs. <rire> Ils sont là pour répondre à vos désirs. Pour vous faire plaisir. Il y a ça dans ton corps. Tu dis, mm, ça, ça, ce que tu me dis là, ça, ça, ça me va. Ouais, ouais, ouais. À quoi C'est ce que tu dis là Bible. Il y a ça dans mon corps, c'est ça. Parce qu'il sait que s'il te dit que. Là où tu es là Tu as un pouvoir en toi qui peut détruire toutes les maladies là Premièrement, tu, vas, tu ne vas même pas savoir comment commencer Parce que tu aimes toujours qu'on te montre tout ce que tu dois faire Et deuxièmement, ça va couper son gombo bah, Tu ne vas plus venir le voir Il y a un truc, il y, y a un mythe là que vous avez Si tu arrives là-bas, tu vois les gens sont alignés Ça veut dire que ça marche non, vraiment, ça veut dire que ça marche. Ouais, Seigneur. Je peux passer une journée, hein? je consulte deux personnes. L'énergie que j'avais dans la journée, là, c'était exactement pour guider les deux personnes. là, C'est comme ça que vous avez vu, moi, je fais mes trucs. C'est des trucs VIP que je fais. Je ne veux, veux pas passer mon temps à diviser mon énergie en 50. Je, vous, je vais me payer 2000 francs pour la consultation. Tu vas en avoir, tu me donnes un mot de tête. Tu me pas un mot de tête. C'est ce que vous ne vous plaît pas, non? N'est-ce pas? Jésus n'était pas appelé à tout le monde. C'était les enfants d'Israël uniquement. Une femme syrophénicienne qui est venue voir Jésus un jour. Jésus, ma fille est malade. Elle est possédée par un mauvais esprit. Jésus lui dit hein, on ne peut pas donner le pain aux enfants après on donne encore aux chiens. Jésus en fait traitait la femme là de chiens. Que je suis le pain, je suis la vie. Je ne même pas mélanger avec les petits chiens là-bas dehors. Parce qu'il veut vous montrer, il veut vous prouver que je connais. La femme elle, est restée comme ça. Elle a dit que. Mais même les chiens peuvent manger les miettes de pain qui tombent de la table. Jésus a dit que non. La femme, c'est là l'apparence d'un chien, mais. Elle comprend. Je comprends. Certains d'entre vous, vous êtes impatients. Certains, vous pensez que vous maîtrisez, que je connais. Alors que dans la fesse, là... On ne connaît rien. Donc tu te lèves le matin comme ça là. Tu es comme un petit enfant qui arrive et il dit qu'on fait on peut pas quoi aujourd'hui. Que le programme de la journée, c'est quoi Yes, il parlait que le bateau fameux. Oh. Ou bien, ben quoi, chien? quoi Ouais. Le deuxième homme que j'ai consulté hier. Deuxième homme. C'est comme si son esprit s'ouvrait. C'est comme si c'était dans la vallée de l'ombre de la mort. Il était endormi. Et une lumière apparut sur lui et il commençait à se réveiller. Donc, il avait juste besoin d'un répétiteur qui va un peu l'aider dans les calculs mathématiques. Il ne voulait pas qu'on lui donne l'eau de l'examen. Vous allez comprendre de quoi je parle. Et votre problème, parfois, c'est que vous voulez qu'on vienne tout vous dire. Je vous dis toujours que les choses qu'on vous dit de l'extérieur doivent être des confirmations. Si tu es connecté spirituellement, et que quelqu'un vient te dire quelque chose, tu es là, hein Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais comme on dit que tu es marabout, tu es le plus grand marabout de Yaoundé. Bon, je vais aussi prendre ce que tu dis. C'est toi qui as dit. Non. Quand on te parle, ça doit être quelque chose que toi-même déjà, dans ton esprit, voilà comment tu fais pour détecter la voix de Dieu. Que dans tes, tes moments avec Dieu, Dieu a commencé à te parler. Il a commencé à te guider. Et à un moment, tu as commencé à voir deux voix, trois voix. Tu ne connais plus quelle est la voix de Dieu. Oh, bless me. Après, je te dis que non, non, non, je dois, mais tu dois éclaircir cette chose aussi. Et la voix de Dieu ne se force pas toujours. La voix de Dieu n'est pas toujours celle qui est la plus forte. Genre, fais ça, fais ça. Non. La voix de Dieu se discerne avec le temps. La voix de Dieu s'apprend. Et le tout, ce n'est pas d'écouter la voix de Dieu de tout ce que tu écoutes et tu fais Jésus disait toujours je fais ce que je vois le Père faire et je dis ce que j'entends le Père dire. » c'est pour ça il disait que le Père et moi nous sommes tu ne vas pas courir où tu dire que je suis la vie je, je, je, je suis un, un. si tu ne peux pas entendre ce qu'on te dit et tu dis C'est pour ça que Jésus avait développé cette capacité là Jésus te dit que Tu vois des gifles ici là sur une Monte l'autre Parce que dans l'affaire dans, dans la de Dieu là Il y a la patience oh, Jesus, Patience Il y a la patience dedans Il y a la patience des personnes que pendant que vous patientez pas que tu patientes en ne faisant rien du tout mais tu patientes en t'aiguisant dans la prière tu patientes en t'aiguisant dans le jeûne tu patientes peut-être d'autres c'était parmi vous avant que ne tombe sur, sur ma ma page je suis là pour vous enseigner la de, le, les dernières unités de valeur que vous devez valider. Donc tu as validé l'autre aussi, tu as validé l'autre là, tu as validé ça. Et quand tu arrives chez moi, on te montre la puissance des bains et des herbes. Je parlais avec une, une, une reine l'autre jour. Et elle était tellement connectée dans sa façon d'écouter. Tout ce que je lui disais, c'était les choses qu'on lui avait déjà dit. Donc, genre, non, franchement. On, on, a, on, a, on prend la conversation, on parle, on parle, on parle. À un moment, il dit Ok, bon, c'est bon, non, on arrête, non. On se retrouve encore en train de parler pour 5 pour minutes. Après, on dit que c'est bon, on arrête, non. Après, on tape encore 15 minutes. Là, à la fin, quand il fallait clôturer la conversation, mon chien vient sur mes, mes, mes, mes jambes. Il me regarde, il tourne autour de moi. Et là, j'entends, parle-lui de ton chien. Je lui dit, OK. Je sais pas pourquoi, mais il faut que tu parles de mon chien. Bon, Je profite aussi pour parler de mon chien. Une nuit, j'étais en train de dormir. Je, ma fille me dit tous les jours, maman, il faut qu'on achète un chien, maman, on doit avoir un chien. Bon, je me disais, bon, le chien.. Euh... Donc, une nuit, 5h, dans un rêve, je vois comment on est en train d'apprêter mon chien. On me dit que c'est ton chien qu'on est en train d'apprêter. Derrière un rideau. On est en train de l'arranger, on, on, on, on, on taille ses, ses, ses, ses poils et tout ça. Après on dit il est prêt. Après on ouvre le rideau, on fait Tala. Le chien que je vois dans mon rêve, il est blanc. Et il y a une dame que j'avais rencontrée au parcours Vita. Dans mon rêve, on dit que ton chien est au parcours Vita. Et je crois cinq mois plus tôt, j'avais vu un chien sur son statut, j'ai demandé est-ce que le chien est en vente. Elle a dit non, il n'y a plus. Le rêve se termine vers 5 heures. Et ce jour-là, je voyageais. Donc, je suis à l'aéroport. Je vais interpréter vos rêves parfait. Donc, je suis à l'aéroport. Il est 9 heures. Je crois que mon vol avait un petit retard. Comme ça, de, de, de nulle part. comme on dit en anglais Out of the blue. Elle me contacte. Bonjour. Est-ce que tu veux toujours un chien J'ai un petit chien qui est disponible. À 5 heures, j'ai vu mon, mon chien dans le rêve. Et c'est la même dame que j'avais rencontrée au parcours Vita. Elle me contacte, elle me dit ça. Je lui dis, tu sais quoi I'm taking it. Je le prends. Bon, dans ma tête, je me dis, c'est le chien qu'on m'avait montré dans le rêve, c'est le chien là. Elle m'envoie la photo du chiot. Le chiot est noir. Sérieux, vous allez croire que je, je suis pas très de raconter un truc. Le chiot est noir. mais il avait juste une petite barbichette ici ou bien le, le nez, autour de son nez c'était blanc tout le reste du corps pur noir et puis une, je crois que ses deux pattes arrière étaient blanches donc je le prends, je l'appelle soleil donc, vous connaissez soleil Durel Dufo, si vous voulez interpréter vos allez vous prendre une box pour interpréter vos rêves pardon, je vous en prie vous avez suivi. Quand vous vous levez de votre rêve, vous demandez à l'esprit de vous dire que le rêve, ce que j'ai fait, c'était quoi Paresseux que vous êtes. Il veut vous bloquer vous de là. Hein? Allez-vous prendre un inbox La délicatesse du, du, du, du rêve, c'est que si tu donnes ton rêve à une mauvaise personne, quelqu'un qui ne connaît pas interpréter, la personne va gâter tout dans ton esprit. Vous ne comprenez pas que le rêve c'est même encore plus intime que la relation sexuelle. Parce que vous, -vous à raconter vos rêves à n'importe qui. Des conneries. Arrêtez. Arrêtez de vous exposer. Maintenant, comme il a dit qu'il va perdre quelqu'un de proche, il va commencer à chercher qui va mourir dans son environnement. Vous êtes têtu comme des mules. Toujours à la recherche de la prochaine parole qu'on va vous donner. Des prostituées spirituelles comme ça. Le rêve est délicat. Le rêve est délicat. Le rêve, c'est ton intimité. Le rêve c'est ton intimité. C'est là-bas que les ancêtres passent pour te parler. Est-ce que vous savez même ce que c'est que le rêve? Quand tu fais tes rêves, lève-toi le matin, tu écris ton rêve, tu regardes. Tu dis quel est le message que vous voulez me passer? J'ai rêvé de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On te donne une mauvaise nouvelle, te voilà dans la journée. On a dit que je vais mourir. Hé, hey, je vais mourir à quelle heure Tu commences je suis t'as tonneur de mort. vous êtes la meuf. Bon, je continue ma, ma, mon rêve. À 9, donc, je demande on fait le virement. Mmh. On a cheminé le chien à doigts, là. Euh, je suis arrivé, à... J'ai atterri vers 12h comme ça. Euh, à 16h, on m'a amené le chien. Et vous connaissez le soleil, c'est une petite boule de poils. Super. Dès que tu touches le soleil comme ça, il se couche sous ses pieds. Ses pattes. Il dit soleil, tu fais comme une prostituée, c'est quoi ça Tu touches soleil comme ça il se couche pied, ses pattes. Euh, se patte. Que chatouille, moi j'ai difficile. C'est terrible ça. Bon, Je crois dis ça pour me moquer de soleil. Hein. Ok. Donc le soleil arrive, il est noir. Ça fait euh, trois mois. Il est humeur, humeur, humeur. Je, je l'ai eu en juillet. Donc, il a fait août, septembre, octobre. Il a fait trois mois chez moi. Les poils de soleil poussent. Les poils de soleil sont quittés de noir à gris. Je peux dire, il est en train de, il est en train de devenir blanc. Et c'est l'autre jour que j'étais en train de parler avec la, la, la, la jeune fille. Je lui raconte l'histoire du chien. Et je lui dis, dans mon rêve, le chien que j'avais vu était blanc. Quand j'ai acheté soleil, il était noir. Maintenant le soleil est en train de devenir blanc Et je lui dis c'est quand même fou hein? bon, En fait il a plein de poils Ses poils sont très longs déjà Donc quand on va tailler les poils qu'il a il sera blanc Ou gris on va dire Le spirituel est tellement euh, Délicat Délicat Donc quand je raconte l'histoire à la jeune fille Elle commence à pleurer Bon, elle ria en pleurant elle. elle dit depuis quelques semaines on ne fait que lui dire achète le chien elle, dit, je, je, elle, dit, je, elle, elle commence à parler à ses anges elle dit j'ai compris j'ai compris, ok j'ai compris elle dit c'est quoi c'est quoi elle me dit depuis quelques semaines je suis en ligne je cherche les chiens j'ai vu un site où on vend les chiens Et ils me disent d'acheter le chien ils me disent que je dois acheter le chien Je lui dit waouh Quand vous êtes quand vous êtes connecté il n'y a rien que vos anges ont à vous dire que vous n'allez pas déjà savoir et je sais qu'on peut dire et il va vous dire aussi que vos anges ne sont pas ils ne vont pas crypter vos messages les anges ne vont pas crypter les messages pour vous c'est un peu comme si vous parlez à ton enfant tu te mets devant lui tu commences à faire boubou baba baba, aga, gaga, aga ababa, ababa. Non, non, ton enfant aga aga c'est un père, mais c'est là qu'il parle jusqu'à. Je ne pas, dans avez entendu, il parle. Sa bouche, c'est la barate. Les gens sont en train de travailler, lui n'est pas en train de travailler. Mais sa bouche, là. Mmh. Vos anges ne vont pas crypter vos messages. Tu ne vas pas te dire que l'ange va il veut me cacher, je ne, il veut me parler, mais je ne sais même pas ce qu'il veut me dire. Vraiment, l'ange là, il est, il est compliqué. Ton ange a été envoyé pour te parler. Ce ne serait pas juste si on dit que tu as des, tu as des, des, des, des anges ou des guides et qu'ils parlent, tu ne peux pas entendre ce qu'ils te disent. Et le simple fait que tu penses que euh, tu ne peux pas les écouter, ça bloque ton audition Et dans, supposons que tu te dis je peux les entendre je peux entendre leur message dans la journée, tu sais que vous avez communiqué beaucoup avec les papillons, les oiseaux tous les petits animaux hein, les petits, petits animaux là. donc tu es là, tu marches dans un jardin soudainement, tu vois les papillons qui se lèvent que ce soit un, que ce soit cinq euh, je suis allé au village l'autre jour et en partant euh, il y avait plein de fourmis à l'entrée de la concession la mère de la concession dit que quand tu vois les fourmis comme ça là, ils sont de te montrer que le travail que tu as fait a marché. donc il y a des choses comme ça il y a des messages que tu dois savoir comment ça marche et parfois tu n'as même pas besoin d'être scientifique donc, supposons ils ont montré peut-être un papillon comme signe. Tu n'as pas compris ou tu n'as pas bien interprété. Après le papillon, il te montrent les fourmis. Tu ne comprends pas. Après les fourmis, euh, il donne un rêve à quelqu'un d'autre. La personne vient te dire que j'ai rêvé que tu avais fait des trucs. Après ça a marché. Je... Bonjour monsieur, j'ai rêvé que tu avais. Je ne sais pas. Donc les anges ne vont pas te donner un seul signe. C'est pas un seul. C'est tu sais pas comme on dit que dans la bouche euh, de deux témoins, une parole est établie. Voilà. Dans la bouche de, de deux témoins, une parole est établie. C'est important pour vous de savoir cela. Voilà. Ok, bon, je pense que c'est terminé. Je n'ai plus rien à dire. Si vous avez des questions, posez-les. Je vais voir si je peux les répondre. On va dire comme ça. Comment savoir si l'ange te parle Généralement, c'est toi qui engages l'ange. C'est toi qui dois engager l'ange. Tu ne vas pas rester comme ça. là, Il va venir se forcer sur toi te dire hey. « hé. Non. C'est toi qui engages l'ange. Quand tu parles sur le sujet, là, tu demandes de le, parler leur -le seulement simplement. Bon, ok. Si, si, ne mettez même pas les conditions que j'ai ainsi. Effectivement, vous, vous êtes là ou bien. Ils sont là. Ils sont là. Donc, je ne sais même pas dit que, si ils sont là ou pas. Ils sont là. Il y en a qui peuvent demander à leurs anges de se révéler, montre-moi à quoi tu ressembles. Il y en a qui peuvent demander, euh, euh, dis-moi ton nom. Mais mmh. engagez les plus pour les, les choses, les décisions quotidiennes que vous devez prendre. Voilà, il y a mon mari, cela. Il, il y a mon mari, tu connais, il fait comment Il y a peut-être ça. Ou bien tu peux dire... Euh, tu as des décisions dans la journée, non. Il y a des décisions importantes, il y a des décisions pas importantes. Donc tu peux, tu en fonction de ce que tu as à faire, voilà. Mais ne profitez pas seulement des grandes décisions parce que je peut aussi te répondre sur les petites décisions. Je porte quelle couleur d'habit aujourd'hui. Et qu'effectivement, cette couleur d'habit va t'aider. Hein? Ça as pour les questions qui m'énervent. Je ne sais pas pourquoi. Tu as compris Pas particulièrement valait ça sur toutes les questions quand tu as vu dans les directs je réponds très peu à tes questions si tu as des questions tu prends une consultation et puis tu te fais tu te fais répondre mais j'ai remarqué que tes questions embêtent un peu parfois je sais pas pourquoi les hum. personnes ont force à faire le travail spirituel et tu peux plus faire tu arrêtes parce que parfois vous faites comme si on vous force tu veux pas faire tu arrêtes Je crois que vous avez aussi cette mauvaise conception de la spiritualité. Le travail spirituel, tu dois y mettre ton cœur. On ne doit pas tout forcer. Ça va être peut-être une. Moi, quand j'ai découvert toutes ces choses-ci-là, j'avais hâte de faire. Parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui me manquait. Quelque chose en moi, je, je, chose en moi me, me disait que c'est ce qui me manquait. Oui, Sylvie, Ballum, tu dis comment faire, que faire quand tu, quand tu rêves qu'on t'a donné l'argent. Il n'y a pas de réponse à ta question. Quand tu commences un travail spirituel, ça ne veut pas dire que tes choses vont devenir automatiquement plus faciles. Alors ça, c'est le problème que vous avez souvent. Tes circonstances peuvent être difficiles, mais à l'intérieur de toi, quand tu check, on te dit que tu es sur le bon chemin. Continue. beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de malédictions que vous devez enlever, beaucoup de l'odeur, beaucoup de... Et parfois, les, les, les anges ne vont pas vous enseigner seulement sur vos rêves. Il faut venir vous ouvrir l'esprit sur autre chose. Il y a peut-être des gens que vous devez couper. Euh... Il y a des être un endroit où tu vis, où tu dois quitter. Et tant que tu ne quittes pas les choses, ne vont pas s'améliorer pour toi. Maintenant tu te dis, si tu te dis que non, c'est qui d'ici fait comment? Plume blanche dans la maison, ça c'est un signe de tes anges. Plume blanche, euh, un oiseau sur ton chemin. Ou à la fenêtre de ta maison. Moi, les oiseaux sont à la fenêtre de ma maison tous les jours. Tous les jours. plume blanche, parfois tu es même dans une zone où tu es su. Tu es su qu'il n'y a pas d'oiseau, mais tu arrives, tu trouves une plume. Les hommes miroirs, c'est la prospérité. Maintenant, je veux que vous compreniez aussi que je ne sais pas comment on me peut dire. Je sais pas parce que tu as vu quelque chose. On t'explique ce que ça veut dire. Que forcément, la chose va venir le lendemain. rêver que quand on t'a de l'argent le lendemain on ne te donne pas l'argent je prends les questions je n'interprète pas les rêves quand il voit mais vous n'avez pas les questions mais... marie si tu as déjà vu la, la canche michel en rêve c'est sûrement euh... Parce qu'il y en a parmi vous, dans le monde de la prière, vous êtes des intercesseurs. Il y en a... Euh, C'est l'un de vos enjeux les plus proches. Donc vous devez l'activer, vous devez l'utiliser. Vous devez utiliser sa puissance Après les banques qui ne vont pas avec toi, alors il faut que tu l arrêter. Hmm. Hmm, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat parce que euh, de dire qu'un ban ne va pas avec quelqu'un, c'est peut-être peut peut trop Quand je commence à être ouvert d'esprit, tu commences à comprendre dans quoi tu te trouves. Tu peux te lever un matin et te dire que mets ça là dans l'eau. Avec ça, avec ça. Donc, le sel, c'est l'entrée en matière. C'est le niveau 1. Maintenant, chaque, les anges ont leur utilité. Et parfois, il suffit juste que tu appelles un ange. J'ai envie dis ange Michael, je t'appelle dans cette situation. Vous connaissez son utilité, non vous allez aller en ligne, où vous faites des recherches sur les anges. Il y a plein d'anges. Et quand vous allez lire un nom, il y a des noms qui vont vous... piquer un peu à l'esprit comme ça. Jeter la poule, n'est pas la seule voie pour vous son succès. Je ne pas qui vous a dit que jeter la poule, c'est la seule voie. Il y a des gens qui, sont, qui ont du succès qui n'ont jamais jeté la poule. Oui. Ah. d'accord, le spirituel n'a pas une oui. seule voix. Parfois les gens me disent que qu'en est-il des Américains qui ont du succès les Américains n'ont pas la poule au village. Ils ne lancent pas la poule au village. Mais si tu regardes bien, ils ont d'autres rites qu'ils font. Ce qui est important pour vous, c'est de vous connecter à ce que vous devez faire. Ah, c'est le plus important pour vous. Donc, vous devez aller lire ce que les anges font. Quand j'ai commencé à lire, j'ai vu les noms. Ils ont des noms, hein. cest des noms très beaux. Parfois, bon, quand tu lis leurs noms, tu, tu te dis, mais je connaissais ça avant. Je ne sais pas si pour... Le jour où j'ai lu les listes, je vais vous rappeler aussi qu'il y, y a une liste inexhaustive des, des, des anges. Donc, au mieux, 8 milliards de personnes sur la Terre. Il n'y a même pas 8 milliards de noms, hein. Les noms se répètent. Combien de Christelle il y a au Cameroun? C'est vrai que les Jocelynes sont très rares. Combien de Jocelynes vous connaissez? Peut-être deux ou trois dans toute votre vie. Christelle, Sandrine, Nadine, Patricia. Donc quand tu lis les noms des anges, souvent tu as l'impression que... C'est comme si tu connais des alèvres. J'ai entendu ça. Certains d'entre eux sont vos, sont vos... Ils ont des outils que vous, devez, que vous utilisez. Certains sont vos serviteurs. Voyez-vous toujours comme quelqu'un qui marche avec euh, plein de personnes derrière lui. Et le plus tu te nettoies, le plus les choses qui bloquaient tes oreilles, ta conscience, genre la conscience qui sont là, le plus ces choses-là disparaissent. C'est pas comme si tu arrives quelque part, tu n'as pas d'argent pour payer. Tu oublies que tu as l'argent dans ton compte Orange Money. Tu passes le tard là-bas, tu as faim. Tu commences à demander l'argent aux gens en route qui passent. À la fin de la journée, tu meurs même de famine. Tu avais perdu la conscience que tu avais de l'argent. Ou tu as oublié le code. Comment ouvrir, comment débloquer l'argent là. Bon, j'espère que vous avez comprendre. C'est un peu codé. Cool. Ah, C'est le vous vous avez perdu le code. Mmh. Bonjour petit oiseau. Ça va? Ça va que je vous appelle toujours petit. Peut-être que tu es le père de quelqu'un hein? Ça l'amuse. Hein? Vous avez remarqué que les, les, y a des personnes, surtout beaucoup de choisis, vous parlez beaucoup aux animaux. Pour les périodes de pleine lune, ça ne fait pas partie des enseignements que je fais pour l'instant. Oh, moi j'ai voulu enseigner dessus mais c'est pas passé. Et moi j'aime... Ah oh, trois oiseaux. Bonjour les trois oiseaux. Donc je ne parlerai pas pour le jujube. Fais d'abord le socle. Tout vous ce que vous aimez, souvent, tout connaître, mais vous ne faites pas le peu que vous connaissez. La spiritualité est délicate. Dans le spirituel, tu peux connaître 50 choses. Tu mets en pratique des Une autre personne connaît trois choses. Il met ces trois choses en pratique. Il te dépasse. Il est plus puissant que toi. Parce que le peu qu'il connaît, il met en pratique. Toi, tu veux tout savoir. Vous êtes toujours dans les conférences, vous êtes dans toutes les vidéos en ligne. J'ai je... Dieu. Je... Achille Ok, vas-y, je que Oui. sais pas. est ne pas. blanc Ça dépend de l'émotion que tu avais dans le rêve Généralement, nos anges, peu importe la forme sous laquelle ils viennent Tu n'as pas peur Bonjour Noëlla Quand ils viennent, tu n'as pas peur Tu n'as pas peur Voilà, Cathy dit qu'elle parle beaucoup aux pigeons. Et vous savez, hein, le blanc a tout mis dans les films. Je vous assure. Oh, hey. Il y a un film que j'ai regardé l'autre jour. Si vous avez Netflix. L'école du bien et du mal. The School of Good and Evil. la reine lima tu lui dis qu'il ne faut pas peur, que je peux que lorsqu'il va toucher cette toile en rêve il va enfin être l'élu de il pourra en faire être l'élu de sa famille et voit vos interprétations là. ouais que vos choses là c'est là que, oh yeah. ah, que vous voyez que vous prenez même tout ça Hein? <rire> ah, <que zoo. rire> ouais. Je ne me prononce pas sur certaines choses. Hein. Je ne me prononce pas sur certaines choses parce que la spiritualité est très délicate. Il y a des gens qui vous posent parfois des questions pièges Est-ce qu'ils veulent te forcer à dire quelque chose. disent que tu vas pas prendre ça dans ma bouche. You know, you take I'm from me? Mm -mm. Intuitivement, vous parlez aux animaux. Intuitivement, j'aime beaucoup cette partie-là. Je sais pas pourquoi. Il y a aussi le film euh, Sandman. Sandman. J'ai commencé Sandman. Euh, Sandman, il y a un peu beaucoup de, de ténèbres dedans. Du coup, tu dois beaucoup trier pour voir ce qui est. Il y a des messages codés. Parle beaucoup du monde des rêves. Sandman. C'est le marchand de sable, je sais pas. Je regarde jamais mes films en anglais, donc... Sandman, je sais pas ce que ça veut dire en français. Marchand de sable, peut-être. Donc c'est lui qui s'occupe du monde des rêves. Et il y a certaines vérités qui disent okay. dans le qui sont assez... Ce n'est plus vu que le premier épisode. Et c'est là que je te dis waouh, ça c'est vrai, hein? Quand On se couche en dos, là. Qu'est-ce qui fait qu'on se revêt après il y a des messages qui nous passent là-bas. plein de choses. Bon, revenons aux animaux. ne me fait plus de distraction. Vous savez, les, les, dans le film de l'école du bien et du mal, il y a une fille qui s'approche de l'eau. Elle met son doigt. Elle fait un vœu. Et dans ce film-là, ils mettent beaucoup l'accent sur le... Sur la volonté. Le wish, le wish, le wish. Le désir. Vous savez... Euh, regardez les films sous-titrés, ça va vous permettre d'apprendre beaucoup. Donc tu sous-titres en français, tu écoutes le film en anglais. Ça va te forcer à apprendre l'anglais. Bon. Donc. La fille met son doigt dans l'eau. Et là, elle le fait à un vœu. Et dans son vœu, elle dit, elle souhaite que tout le monde retourne à la maison. Et à ce moment, l'eau devient trouble. Et il y a des petits poissons qui, qui attrapent sa main et qui deviennent une main humaine. Et cette main, elle attire de l'eau et ça devient une jeune fille, une petite fille. Peut-être de quoi, 11, 12 ans. Et la fille lui dit, ça fait, des, ça fait 100 ans que je suis dans cette eau et que j'ai je, je, grand wishes. <rire> ouais, le français et l'anglais au... Oh. Je réalise les, les, les désirs des gens, les, les, les souhaits des gens, voilà. Donc, les gens viennent à l'eau, ils se mettent devant moi, ils parlent. Donc c'était un esprit de l'eau en fait. Donc si toi tu regardes le film en te disant, ah le blanc, le blanc, le blanc a fait le film. Tu vas voir que le blanc va te montrer qu'il y a les esprits de l'eau. <rire> le blanc nous a endormis, en fait, c'est juste parce que le noir est. Je sais même pas. Je sais même pas quoi penser par rapport à ça. Il y a le film Aquaman. Vous avez regardé le film Aquaman? Il vit dans l'eau, il bagarre dans l'eau, il fonde tout. Donc c'est un royaume dans l'eau. Bonjour, c'est pour la petite déjeuner. J'ai faim jusqu'à. Depuis hier, vous m'avez privé de nourriture. Hey, c'est grave. C'est grave. Monsieur, vous la famine. Oh là là. Moi, j'avais mes ma tout dans mon sac. Et je suis venu ici, si je voulais faire un petit café pour boire. Il me disait qu'il n'y a pas l'eau chaude, ça m'a énervé. Aïe. Ah, yeah. oh, oui. tu peux encore ou non Pas à ma fille, Papi, prend le bon là-bas dans ce campus. Pas de bon, oui. Papi, oui. Pas bon là. Vous allez casser la porte là. Non, il y a hein, moi, je vous ai dit depuis hier, j'attends la nourriture. Hey. Je vous dis, je, vous êtes dans mes rêves. Ah oui, hein. Je vous dis. Comme hey. vous dites qu'il n'y a pas laquelle, vous allez seulement casser la porte là. Hey. Hum. Hey. Les films de science-fiction, euh, ce sont des esprits. Des entités invisibles qui inspirent d'autres entités. Et ne vous méprenez pas. pas ça ne veut pas dire que ce sont des gens négatifs. 99% de ce que vous voyez dans les films, c'est des mondes qui existent. Les mondes qui existent. et Il euh, y a des gens, il y en a même parmi vous, Regardez, le monde que vous voyez, c'est là, ça c'est le visible. Vous appelez ça le visible. Okay? Vous dites que c'est le visible. Il y a des gens qui vivent ici avec nous, mais ils sont dans l'autre monde. Et ce ah, monde-là... Là mo Merci. Ce monde-là est plus réel pour eux que... Ce monde physique-ci. Et les gens que vous voyez à Hollywood qui ont PC, qui ont fait des best-sellers... Qui ont fait des films qui sont devenus dans les blockbusters les avant-premiers qui ont marché à ah, regardons avatar avatar pourquoi le film avatar a autant marché le film avatar te parle de deux mondes quelqu'un qui est handicapé dans ce monde s'il il se couche on met les choses à sa tête après dans l'autre monde il se retrouve il marche il court Regardez euh, un autre film, euh, Harry Potter. Harry Potter, on te parle des écoles de sorcellerie. Euh, et si vous voyez bien, il disait toujours, même dans l'école du bien et du mal, ce sont des choses qui disent que ça existe, mais c'est dans une dimension que physiquement on ne peut pas voir. Je crois qu'il y avait lequel 9, 3 quarts. Pour Harry Potter, pour, pour entrer dans lequel il fallait, c'était à la moitié d'un quai. C'était pas, pas, pas visible. J'ai lu Harry Potter, j'étais en 6e, 5e. Hein. Ça me fascinait beaucoup. Hein. Je me couchais dans la nuit. C'est l'un des premiers livres que j'ai poussé. J'ai lu jusqu'au Moi, Je n'aimais pas lire les livres. Mais j'ai lu Harry Potter. Et quand tu vois l'histoire de J.K. Rawlings, c'est une femme qui était. Single Moda, elle n'avait pas d'argent. Et elle, se, elle, elle a tapé dans une dimension spirituelle, même Matrix. Allez voir l'histoire des gens qui ont écrit ces films-là. Ils étaient dans un moment de leur vie où, ils ont eu, je suis sûr qu'ils ont eu des apparitions. Ou bien un esprit carrément leur pas, est venu et a dit que je vais t'inspirer telle chose et écrit. s'ils ont inspiré ces personnes. Et le problème, c'est que la religion ou encore la société a, euh, rendu des, a les a transformés en vilains. Les personnes qui ont écouté leur intuition, qui ont tapé dans l'invisible, qui ont écrit des histoires ou des livres et ont poussé ces livres, ça a marché. Parce qu'on est convaincu que tu... ouais, les hommes, c'est la ils poursuivre avec leur babadage et... On, on peut pas les fuir. C'est ton maître, que c'est mon maître, C'est okay. ton maître, c'est pas mon maître C'est ton maître, c'est pas mon ma maître <àpsilon> <MANDO> <ministifié> quand mmh. tu es un bon gars tu es un bon gars au marché et pas un bon gars je vais me déplacer s'il vous plaît on vous a fait croire en fait hein, on vous a fait croire que ta grand-mère ne peut pas venir te donner une histoire tu écris un livre et ça marche. On t'a fait croire que tu ne peux pas rêver. Il y a, il y a des jours, je suis sûr qu'il y a certains amis, vous vous rêvez, vous voyez des scénarios dans votre rêve. Donc tu restes comme ça là. Tu dors. 3h44, tu es debout. Tu viens de voir un film dans ton rêve. Et tous les détails du film sont dans ta tête. Certains amis, vous vous dormez, vous écoutez les chansons. On te donne toute une chanson dans le rêve. Tu te lèves et tu dis Ah Est-ce que ça peut donner quelque chose Les gens que vous voyez dans les blockbusters, là, vous voyez, ils ont gagné les Grammy Awards. Vous voyez, ils ont gagné les Ce sont des personnes qui ont cru en ce qu'ils recevaient de l'autre dimension. Tous ceux qui sont en train de parler dans mes clés, vous faites les commentaires là, vous pouvez me distraire. Je vais vous bloquer un à un. Gladys, la reine. Je vais vous bloquer. Parce que ce que je suis en train de dire est très important. Peut-être que tu es en train de m'écouter, tu es dans ta petite pauvreté, avec tes deux enfants. Tu dors dans une chambre. Chaque nuit dans le rêve, ils viennent te montrer le business que tu dois faire. Mais quand toi dans ta tête, tu te dis que tes ancêtres ne peuvent pas te montrer quelque chose qui peut percer. Ils peuvent venir dans le rêve, ils te montrent un produit, tu crées, tu vends. Tous les Camerounais achètent. Pourquoi que ces personnes-là sont devenues euh, euh, des célébrités comment Elle dit, j'ai fait un rêve une nuit. Mais tout a commencé par ce rêve que j'avais fait. Je me suis vu, il y avait plein de pain. Je me suis levé le lendemain, j'ai commencé à faire la boulangerie. 15 ans plus tard, ma, mes, mes, mes boulangeries sont dans tout le pays. Ça avait commencé par un rêve qu'il a fait dans la nuit. Et vous devez arrêter de jalouser les gens qui réussissent. Parce que la réussite, ça veut dire que la personne a reçu sa part et il a cru que sa part pouvait marcher. Et quand il a cru, il a porté cela. Il a porté son projet. Vous pensez que c'est facile? Ça que vous, faites, vous êtes déconnecté de vous-même depuis six mois ils viennent te donner le même message dans le rêve tu ne comprends pas chaque jour te donne le même, on te montre le même rêve tu te vois au même endroit te, tu vois tu as fait quelque chose de particulier donc tu te réveilles on te dit écris. tu ne veux pas écrire tu ne veux pas écrire tu et certains d'entre vous, ce que vous avez à faire est plus important que les petits. Vous avez été, quand je vois parfois, vos questions sur les me directs. Je dis que ouais, les gens, c'est là. Vous vivez dans quelle dimension Vous avez des questions du niveau 1. Alors qu'on vous donne les messages du niveau 20. Grandissez. Grandissez. Et le monde spirituel, tu dois être digne. En anglais, on dit worthy. Tu dois montrer que tu mérites ce qu'on est venu te donner comme responsabilité ou comme message. Tu dois montrer que tu mérites. Sinon, il va encore te donner pourquoi Il va encore te donner un message pourquoi Oh, oh, oh, oh. Je vais vous bloquer aujourd'hui, là, jusqu'à vous, vous allez me confirmer. Je vais boire bien que vous bloquez. Vrai, si vous voyez mes vidéos, ce que vous êtes bloqué. <coughs> Alors je te prends. Tu vas dans la différence maintenant. Je prends la jambe de la fumée, ça ne peut ah, voilà, alors... pas ça c'est 5, 2, 3, 4, 5. 5, 4, c'est 5, 5, 5. c'est 5, 5. 5, 5, 5, fois, alors... 5, Donc à cas, ça n'est pas au désert, parce que mon message, en auraient des personnes à peu près. toujours que mon message, ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a que vous n'êtes pas prêts. Il vous faut encore 200 ans. Bonjour joue Il vous, vous faut encore même, même, même 200 ans. <tous> On doit vous laisser un bye-bye. Bon à vous. Mm.